À tous. Salut à tous C'est parti pour un deuxième épisode de notre super map aventure sur iPod Touch avec Minecraft Pocket Edition. Allez, c'est parti Donc, euh, comme d'hab, je suis accompagné de mon ami, euh, qui se nomme Star Killer, tandis que moi, Pierrot Donut Donc là, je commence tout de suite à... Ah uh, ramasser du bois. Ouais bah moi euh, la dernière fois euh, j'avais mon mouton, j'avais mes... la priorité Donc dans cet épisode hein. ouais, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire Moi, je vais construire notre petite maison. Ok, tu t'en Euh ouais. Donc voilà. Et euh, les gens, euh, pensez à. Parce que moi aussi j'ai une chaîne, hein. Une chaîne YouTube. Et voilà. Bref, euh, voilà. Donc, euh, on va faire pas mal de trucs là. Ouais, bah oui, dépêche-toi. On va essayer de faire pas mal de trucs dans cette vidéo. Euh, vous nous direz si ça vous plaît ou pas. N'oubliez pas de mettre des objectifs. On vous le répète, mais voilà, on sait jamais. Hein. <rire> Là, bien sûr, je suis paumé. Je ne sais pas où est notre petite base en terre. peut que j'en ai pas toute la... Dépêche-toi. Oui. T'as déjà creusé, là Ouais. Ah, C'est ça, je te crois pas. Ne crois-moi pas. C'est pas rouge, là. Oui. Ah, on a de la cobble Putain. on peut les étouffler. Putain. Et bien, je suis juste à côté. C'est ça, avec, je suis voilà. Ouais. Ouais. Je je te vois. Donc voilà, ouais, on va essayer de. Je vais essayer de construire la petite maison. Je vais essayer de construire la petite maison. Euh, en bois notamment. Donc là, tank, un euh, tank. Je vais aussi. Aussi construire une forêt, comme ça on sera bien apprécié en bois. T'as ramassé encore pas mal de bois là on va se... Ouais, euh, j'en ai... Ai... ai un stack. Je peux le mettre dans les gaufres Non, j'en ai besoin pour construire la maison. Ah, mais Et... moi j'en ai besoin. Tant pis, j'en ai, je ai rien à foutre. Allez, vas-y, deux charbons. Tiens, c'est bon. Ça va pas suffire. J'en ai rien à foutre. Allez, je sais. On se met où pour faire la maison non, pas dans le sable. Ouais, oh, d'accord, d'accord. Euh, donc je disais quoi Je disais qu'on allait faire une, une forêt d'arbres près de notre maison comme ça. Euh, on allait être bien. Ah ouais je vais faire sur les collines, sur les hauteurs. De. Ah est partout. Donc allez, on va se caler là. Je sais pas, voilà. Comme ça ça va faire genre euh, on est le roi du monde mais même si je t'ai fait deux faux mm, mm, mm, mm, mm. donc là Hop là. On va faire un à faire un petit j'ai pas j'ai pas fait tout mais ah, ai un. Non moi tête à tête fait deux, moi. Ah bah, je te vois derrière toi ou oh, oh. quoi ou ouais, non ou non, ou vers vers ou ou dans. ou ou ou ou ou ou mais oui mais non, je plante là. Là, je te le jette. non ou ou ou donc j'espère que cette vidéo vous paiera. Cette série il vous plaira. plutôt, oui, par nous. Car là, on a pas mal d'idées pour vous. Ah qu'on est beau. Bon. Ah non, il va faire nuit. Oh on dort. Hein. Alors, on doit... ben, ouais, on dort. Je sais jamais. <rire> Donc euh, donc au début, on va tout le temps dormir, enfin, souvent dormir. Bon. Et dès qu'on sera un peu bien équipé, et on pourra aller atta attaquer les morts. Et ouais, j'espère que vous voyez bien. Ouais, ouais, j'espère que vous voyez bien. Car sinon, bah, c'est ballot. Tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, me chercher si tu ah voilà, c'est aussi bien. Toujours pas passe. Ça. Hop là. Les Titou. Hop, Hop, ça ça c'est bon, ouais. J'ai commencé notre préparation de forêt. Euh, ensuite, place à la maison. Ouais, tous contents. Ouais, d'accord. D'accord. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, t'es trop fort. Euh, je pense pas qu'on va faire une géante maison quand même. Mais je pense une... Je vois. 8 fois. 8 par 12 C'est bien 1, 2, 3, 4 5, 6 De toute façon dans la maison On va l'améliorer à la mesure ah Oui On va voir là hein. Vous savez quoi 2, 3, 4 5 2 3 4 5 6 ok on va un petit là hop tam. tac tant 8, voilà ça nous va. On fera sûrement un étage. Euh ouais. Et Et tout ce que tu veux aussi. Pas que du charbon, si tu vois ce que je veux dire. Du jam, du tout. N'oubliez pas de nous mettre encore des commentaires des objectifs je, je fais que le répéter je fais que le répéter bien sûr mais bon on sait jamais vous pourriez oublier mais ce qui m'étonnerait j'ai du diamant non je te crois pas non voilà je reviens, je vais me refaire des torts, parce que moi, je peux pas. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on va monter les murs. Ah, on a bientôt une arme de pousser, là. Alléluia On va monter les murs. Donc, on va monter les murs Hop là, hop là, hop là Hop là, hop là, hop là Hop là Euh... Fail Hum, bah, combien Non mais je crois. Non mais je vais pas, on va pas prendre de cobble pour faire la maison. Je vais prendre épées et tout. Ah oh, bah si tu veux. Je propose que la... La mieux que on va... On dort là, on attaque les gobelins. Oh, bah tu vas tout seul. Hein. Okay. Voilà, voilà. Un... Hum... Que tu es peut-être pas doué tout simplement apparemment vous voyez bien hein. ouais pas mal pas mal pas mal bon bah on continue à monter les murs hein, vous savez quoi hop là quel saut de malade Je vais essayer de faire une maison assez sympa, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je suis, pas, je suis devenu un, un faux expert, si vous voyez ce que je veux dire. Et merde, voilà la preuve. C'est merci. Et voilà, gros bug. Et ben là, a, ça, euh... non, rien, Ça... Non. C'est bien ça. Ah oh, si tu trouves du diamant, mais alléluia quoi Je ne suis pas encore tout à fait, enfin, quoi? Que tu fait à moi. Je ne suis pas encore Donc, euh, euh, ouais, donc, euh, donc moi je serais moins ce enfin, ça sera Starkiller qui sera le plus en train de miner. c'est pas très passionnant pour, euh, pour vous. Tandis que moi, euh, bah, je serai plus en train de faire des trucs bien pour vous. Parce que c'est pas hyper passionnant de, fin... de de creuser. À part quand on trouve du diamant, mais voilà. C'est pas comme si on en trouvait... Je laisserai ramasser, hein, pour la Ok. Ok. Mais... Euh donc. Euh, je n'avais pense... toujours pas trouvé de ça. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. T'as creusé un escalier Ouais. Aïe Oh my god le Big filet Euh. Je te laisserai faire le toit quand même. D'accord, ouais. Parce que mais le toit je... mais euh, La maison elle est en rectangle. Elle est en rectangle. Déjà, ça rentre. Ouais, ouais, ok. Il fait nuit. Il fait nuit Ouais. Je te pas, là, ah oui, oula 13 minutes 30. Donc dans encore 2 minutes. T'as pris compte. un livre hein? T'as pris un lit Non mais je reviens. Ok. What J'ai plus d'épée. Oh, J'ai pas dû en tout à l'heure. Ah mais c'est malin ça. C'est pas grave. On est trop déjà douceur. Tarche, tarche, tarche, tarche, tarch. Tu veux dormir ou pas Oui. Elle est une là. Une là, voilà. Oh putain, il m'a fait peur. Je croyais que c'était un bison. Ah, un zombie. Oh non Il y a des méchants euh, à l'attaque. Tu veux mettre un Quoi Je veux déjà. pas Ah bah, il y a un squelette là-bas. Quoi? Même passé. Bah, non, normal. Vous voyez le petit méchant là-bas? Et bah, je vais aller le tuer. Parce que sinon, il va s'approcher de chez moi. Et je veux vraiment pas être content. Euh, il va essayer de ne pas. Wow! Wow! Wow! Wow! wow. Pourquoi j'arrive plus à bouger? Pourquoi je le touche pas? Pourquoi ouais, je le touche pas? un bison derrière toi. Je tue, je tue. Merci. Ah! Putain, tu m'as fait peur là! On essaie de dormir. Ouais, Et go, viens. Sors-toi bien, bien. avec toi. Sur... Allez, viens, ramène-toi. Voilà, un joli bug. Quoi Eh, ramène-toi, là Il n'y a pas de bug. Nous vous inquiétez pas. qui n'était pas. On Pierrot ici. Pierre était 3 mètres au-dessus du lit. Voilà. Oh, Je pense qu'ils s'en foutent. Ouais. Mais royalement Je vais voir ta super maison. Ouais, je sais pas si elle est super. Mais... Pourquoi tu as monté les murs super haut, je, pas super haut. Des peu, des 3, hein. je sais pas monté super haut. Je Je sais. On a balancé un creeper. Un creeper. Ouais, ouais, ouais. C'est le best Je sais même pas où il est. Donc là, je sais, c'est très passionnant, passionnant Et, oh de faire... Euh... Enfin, d'enlever de, la terre, je sais, je sais, c'est hyper amusant, mais c'est comme ça. Donc, fait, faire un heure. Ouais, Et mais les arcs on a le temps. Ah oui, oula, on a dépassé le temps là, c'est pas bon, c'est pas grave. Donc, euh, on va se quitter là-dessus. Toi, Star Killer, tu vas mettre les okay, vais. dans dans le coffre. Euh, on va se quitter là-dessus. Donc euh... Euh, donc, euh, franchement, cette vidéo, elle a été pas mal. On a fait pas mal de trucs. C'était rapide comme toujours, bien sûr. Euh, la prochaine fois, on essaiera, de... on continuera à la maison. On ira chasser pour la première nuit. Euh, on ira, on ira, on ira miner. Oui. Star Killer ira miner. Et puis voilà, je pense. Hein. Donc. Euh... Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Euh, N'oubliez pas les objectifs. Et donc voilà. Arrête Dégage Au revoir Coucou Au revoir